Euh, Asie, on est ici avec Estelle. Estelle. Mami, Dico. Mami, Dico. Mami, Dico. Tu es une pote Oui. D'accord. Non, mais va. Tu t'appelles comment Diato. Anna. Anita. Yazid. Comment Yazid. Yazid. Tu es le beau hein? Non, je suis congolais. Congolais oui. Un congolais clair comme ça. On n'a jamais vu ça ici au Sénégal. Divine. Divin. Euh, Asmalik. Euh, je m'appelle Nene. Nene, comment Nene Ngaye. D'accord, Tu es célibataire? Non, je suis en couple. Tu es en couple? Mmh, ok, donc de 1 à 10, tu me donnes une note don de combien? Ah, de 1 à 10. Ouais, allez, so tu me donnes une note de combien? Ah. Euh, un 7? 7? C'est gentil, un 7? Non, oh, 8, 8, 8 c'est mieux. Oui, un 9. 7, je donne. Ouais, tu es beau. Normal. Hein? <rire> mais, mais tu me donnes le, une note de combien? Plus. Le... Bon. Côté beauté je dirais 7. 7, oui. Et euh, style vestimentaire, je dirais 6. Tu dirais 6. Donc je ne m'habille pas bien. Ah, J'aime pas trop. Toi aimes quoi Les hommes qui s'habillent traditionnellement mmh, Ouais, c'est beau aussi, mais pas forcément. J'aime pas trop l'ensemble. quoi euh, Bah vas-y, je te trouve.. J'aime bien euh, l'habillement et tout. Euh, vas-y. J'aime bien ouais le style. D'accord, ok, la question est. Euh, respectueusement. Mmh. Si on kène, et ensemble. Hein? est-ce qu'on pourra être amis après? Non. Pourquoi? Je ne suis pas, euh, pour, euh, euh... pas pour les sex friends. T'es pas pour les sex friends? Mais non. Hy hypothétiquement. Ah, okay, D'accord. Genre, euh, si par exemple on avait été en couple et on ken et après. Non, pas en couple. Genre, on vient. Juste comme ça. Voilà, juste comme ça. Je Le... ne sais pas. Ça, ça dépend. Pas. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Euh, Je j'dir... dirais du feeling. Euh... Feeling. Ouais. Après, euh, genre, carrément, on pourra être amis pardon carrément on pourra être amis après. Si on ken toi et moi, on pourra être amis après. C'est possible comme pas possible. Possible Ça comme pas possible. On de la personne que j'aurai en face de moi. D'accord, je vois. Ok, donc la, la question, la vraie question est, respectueusement, si on ken toi et moi ensemble, pourra-t-on être potes après? Est-ce que on pourrait être potes? Ouais, on kiffe toi et moi. Non. Pourquoi? J'ai déjà des amis. <rire> mais genre, imagine on ken, genre on ken d'abord, on peut être à après? Ça va jamais arriver? Just the hypothétiquement, on, on sait que ça va jamais arriver, mais hypothétiquement encore, c'est une hypothèse. Je sais vraiment pas, ça m'est jamais arrivé du coup, je sais pas. Mais pense ah, pas, hein. je, pense pas, hein. je pense pas, Ouais, non. D'accord, ok, merci. Hein. Euh, je voulais te poser une question, t'es célibataire? Non, je suis en couple. T'es en couple ah Oui. Euh, si, tu devais me noter de, euh, si tu devais me donner une note de 1 euh, à 10, ça allait être quoi Non. 8 sur 10. 8 sur 10 Ouais. Ok, c'est bien. Donc, je voulais te poser une question. Euh, si on ken, toi et si on baisse. What oh. Pourrait-on toujours être pote après Jamais. Pourquoi euh, Rien, parce que je ne veux pas. Tu ne veux pas Oui. Mais vu qu'on a baisé, on peut être pote On ne peut pas être pote. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Je vais te laisser à vie. À vie pourquoi ouais. je, parce que je suis moche. Euh, oui. <rire> <rire> Merci. Ok. Euh, tu sais que tu es belle Tu dis Tu sais que tu es belle. Merci. Ok. Ok. En fait, euh, je voulais savoir un autre truc. Sur euh, une échelle de E à 10, tu me, note, tu me donnes une note de combien 7. 7. Je suis moche. Je, je m'habille pas pas bien. Hein Pas mal. Pas mal. Ok, donc, euh, tu es célibataire Sept. Ouais. Si toi et moi on ken ensemble, on bêle. Ouais pourrait-on toujours être pote après Non. Pourquoi Parce que je me respecte. Parce que tu te respectes. Non, genre tu respectes sur quoi Le fait de. Le fait de bêle, mais le fait d'être pote après. Hypothétiquement quoi on sait, on sait que ça va jamais arriver. Mais hypothétiquement, après pourrait-on toujours être pote Non. Pourquoi Parce que je me dis que ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine, quoi. Au fait, je voulais poser une question. Toi t'es célibataire. Moi, oui. Oui. Célibataire Oui. Oui, single. Mmh. Oui. OK. So, euh, sur une échelle de 1 à 10, vous me donnez une note de combien Toi à 10. Sur, ouais, 1 à 10. Tu me donnes une note de combien 7. 7. 5. Allez, 8. 8. <rire> OK. Uh, je voulais savoir si, respectueusement, OK, toi moi. on peut toujours être pot? Like non. Oh wow. Oh wow. Jamais. Euh, <rire> <pas Ken. rire> Et pourquoi non Non, parce que je ne fais pas Ken en fait. Non, mais hypothétiquement, on sait, on sait que ça ne va jamais arriver, mais hypothétiquement, en fait, si ça se passait, est-ce qu'on pourrait être pote après Non. Hein? Si on est déjà pote. Ouais, si on est déjà pote. Après, est-ce qu'on pourrait être pote après Non. Pourquoi en vrai je sais pas, j'ai dit non comme ça, mais je sais pas. En vrai je sais pas, mais j'ai dit non comme ça. Mmh. Mais n'est-ce pas il y a les sex non il y a les sex ça existe Oui, ça existe, <rire> mais après, ouais, peut ouais, peut-être si on va dans ça, mais après. Ouais, C'est chaud pour toi quoi Je sais pas, moi je dis juste. non. En fait ça dépend. Ça dépend de quoi De personne. moi, j'ai dit moi, je suis pas moi. moi, <rire> j'ai une question. Ouais. Toi si t'es en soirée, ouais. y a ta meilleure pote. Elle te dit, viens, on baisse, tu vas baiser ou pas Bien mmh. sûr, avec hein, ma meilleure pote. Ta ma meilleure baisse, pote, je ma je pote, pote, bien sûr, bien sûr. <rire> Tu la baises, ta meilleure pote, tous les jours. Je et je tout, tu vas chez elle, tu vois, c'est tête de voir, je la niquer. Ah, on est au P1, hein, deux. Ah, si c'était toi. Ah, si toi Euh, bon, euh. Mais non, c'est moi, pas de voir ça. Si on baisse, toi, ensemble, pourrait-on toujours être pote Pardon Si on baisse, toi, ensemble, pourrait-on toujours être pote je ne comprends pas Si on ken toi moi Si on Si on Si on Après, toujours être pote Non, non Pourquoi Non Tu comprends, moi, Si on Toi et moi si... bon, si, si, on... <rire> si on... mm. Prétend mm. <rire> toujours être pote Madame mm. Maïot c'est <rire> <De rire> <De d 'un. rire> Ok, merci hein. mm, Asie, on est ici avec... Tu t'appelles comment Chavi Cha Chavi Chavi Ok, Chavi, comment tu vas Ça va, merci euh, D'accord, ok... Chavi, t'es célibataire Je suis en couple Je suis en couple Ouais euh, si tu devais me noter, de 1 à tu allais me donner une note de combien Pardon si tu devais me noter de 1 à 10, tu allais me donner une note de combien euh, 6 6 ouais. Je suis moche Non, c'est juste que pour... Je sais pas Je sais pas Pour moi, t'es pas l'idéal oh. Je suis pas l'idéal L'idéal, c'est quoi Un mec élancé. Ouais, Pour moi, il faut être costaud. grand moi, Je suis pas enfin, grand pas costaud, mais, mais, bon. mais par contre, je suis plus grand que toi de quelques centimètres à peine hein. Non, de 20 centimètres comme ça. Non, <rire> je crois pas. Ok, l'autre question c'est. Um, respectueusement, respectfully, hein, respectueusement. Hein? Si toi et moi, on can, pourrais pourrait-on toujours être pote après euh... Si on est déjà pote, après toi et moi, ok, pourrait-on toujours être pote après Ouais. Ouais, pourquoi Explique-toi. Euh, si par exemple, après avoir fait ça, il n'y a pas le feeling, je ne me vois pas, on couple avec la personne, bah, pourquoi on va. Attends, vous allez couper les ponts bah. Pour... Voilà, pourquoi on va couper les ponts Parce que ça n'a. Je sais pas, ça marche. Après, donc, ça n'a pas euh... de sens quoi. On peut rester potes sans gêne en fait. Sans gêne, hein Ouais. Ok, merci. Roll She eat the deep fruit roll up uh, With the fruit roll up uh, Hold up, Wait, hold up. Mm, mm. Mm. And they say I'm falling off I'm like, hold up